Salut amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 3. Pour cette semaine, je choisis un plan delta blues. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Je te fais la démonstration et ensuite je t'explique comment tu peux apprendre à le jouer.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 Alors, ce plan commence sur le premier temps de la première mesure et c'est presque deux fois la même phrase. C'est un truc qu'on fait souvent en blues, de répéter la même phrase avec une petite variation. Donc, dans la première phrase, attention, on commence par des croches ternaires et ensuite nous avons des triolets. Si tu regardes bien le quatrième temps de la première mesure, nous avons un 6 soufflé, suivi d'un 4 aspiré. Bon, il n'est pas possible de lier le six soufflé et le 4 aspiré sur l'harmonica. Mais en fait, je considère que le 4 aspiré permet de lancer la seconde partie de la phrase qui commence par le 5 aspiré. Donc, tu peux considérer que le 4 aspiré, c'est en quelque sorte une anacrouse de la mesure suivante. Okay Donc, comment je travaille ce, cette première phrase Je la découpe en deux. Je commence par jouer la première mesure. Je travaille d'abord la première mesure sans le 4 aspiré. 1, 2, 3, 4… Ensuite, je travaille la seconde partie de la phrase, tout d'abord sans le 4 aspiré. Donc, je commence sur le premier temps de la mesure numéro 2. 1, 2, 3, 4. À présent, j'ajoute le 4 en anacrouse de la mesure numéro 2. Donc, je commence sur le et du 4. 1, 2, 3, 4. Je procède de la même façon pour la seconde phrase. Je la découpe en deux. Je commence par jouer la troisième mesure sans le 4 aspiré. Attention, ce ne sont pas exactement les mêmes notes que dans la première mesure. Attention également, on commence cette fois sur le « et » du 1. 1, 2, 3, 4, 1. À présent, nous travaillons la seconde partie de la seconde phrase. Mélodiquement, c'est presque la même chose que la seconde partie de la première phrase, seule la dernière note change. 1, 2, 3, 4. À présent, cette seconde partie de la seconde phrase avec la nacreuse en quatre aspirations. 1, 2, 3, 4. Présent, la seconde phrase complète. 1, 2, 3, 4, 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme effet là-dessus Sur les notes aspirées, on peut jouer des deep bends. Je ne serais pas heureux d'en mettre partout, mais par exemple, on peut en mettre un sur le premier 6 aspiré. Également sur le 5 aspiré en mesure 2 et aussi en 5 aspirés sur la mesure 4. Comme c'est presque la même phrase, je recopie aussi les effets. Pour la première partie de la seconde phrase, je joue plutôt un glissando pour relancer la phrase, vu qu'elle est un petit peu différente de la première puisqu'on ne commence pas sur le premier temps, je joue un effet différent. Donc Première partie de la première phrase avec le deep bend. 1, 2, 3, 4. Seconde partie de la première phrase avec le deep bend et l'anacruz. 1, 2, 3, 4. Première partie de la seconde phrase avec le glissando. 3, 4, 1. Seconde partie de la seconde phrase avec le deep bend sur le 5 et la necrose en 4. 1, 2, 3, 4. On peut également ajouter des vibratos sur les notes longues. Donc, sur le 2 aspiré en mesure 2 et sur le 4 aspiré en mesure 4. Donc, je refais la seconde partie de la première phrase. 1, 2, 3, 4. Et la seconde partie de la seconde phrase. 3, 4. Je refais l'ensemble avec les effets. 1, 2, 3, 4. Pour bien retenir ce plan et le replacer dans tes solos, l'idéal est et d'en comprendre l'analyse. Je viens de publier un article à ce sujet sur armodiatogaz.com. Tu trouveras le lien pour y accéder en bas de cette vidéo. Tu peux même télécharger ton cadeau offert, à savoir la partition, la tablature, la démonstration et une piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer ce plan accompagné par de vrais musiciens. Travaille bien, amuse-toi bien, prends du plaisir, on se retrouve lundi prochain, lundi matin, pour un nouveau plan Harmonica Blues.